YouTube, je tombe avec un ultra qui a 12 ans. Il est tellement gentil, tellement mignon. Il parie un casque. Si on gagne la partie, tu verras ce qui se passe. Bon visionnage. Love. J'ai plus de j'ai plus de kills que les 4 réunis. Ouais Je suis là. On peut se faire des petites parties ensemble, s'il te plaît Vas-y, tu sais quoi On se fait une petite partie ensemble. T'es chaud Ouais, vas-y, Je vous avais pas prévenu c'est garderie de 10h30 à 11h. Allô Ouais, ouais, ouais. On jamais à croire que je suis avec toi! Vas-y, écoute, on part, en, on part en duo tous les deux et on va gagner. On va faire une victoire. T'auras ta vidéo sur YouTube. J J'te jure! Je te jure, c'est vrai. Tu, là, c'est quoi ton casque pour parler? C'est des écouteurs parce que j'avais eu un problème avec euh, mon casque. Astro Gaming. Mace! Ouais, je peux Morgan. Si. Morgane, et si. Tu veux que je fasse quoi? Appelle-moi Morgan! Allez, ça roule, Morgan. Tu, ouais. fais combien, tu, fais, tu fais combien de kills, là, en résurgence, d'habitude Ah, mon record de kill. Ouais. C'est kills. T'es fort. Là, avec moi, on gagne la game et tu fais 6 kills, je t'offre un nouveau casque. The pressure is on. Gagne la game, fais 6 kills, et je t'offre un nouveau casque. Ok. Ok. <rires> tu veux quoi monsieur depuis ah, t as t as tout à l'heure Kevin t'es un putain de cassos personne t'aime que ce soit dans les années 2000 ou 2020 tu restes un demeuré Kevin ton il dépassera jamais 80 <rires> pauvre merde il faut C'est. Attends, ta chaîne Twitch, épelle-la. PNL, PNZ, PEL. Non. Quel... Attends, c'est l'envoi, ok ouais, ouais, tu, tu m'écris là, dans le chat. Ça, c'est les vraies conditions de live, on les gars. Il y a autant de personnes sur mon stream. Let's go, Morgan. Oh, merci. Oh, vous êtes des cracks. Oh, les mecs, je vous kiffe. Je kiffe. Je suis un chat, d'accord Je suis un chat, c'est... Ça un <rire> bon. autant de personnes sur mon stream. Oh, oh, Vous êtes en Oh, <rire> chat, On est dans la mignonnerie pure et dure ce matin, j'ai l'impression. Putain, c'est un... un petit geek. qui a personne qui rate son live. Et là, vous le rendez heureux. Il pleure de joie, putain. Allez, Morgan. On se le fait, stop, hein. viens, viens, on va à mon endroit. Non, non, ça va Là, je ne peux pas... Je ne peux pas moi, que je ne peux pas dire que je pas que je fonds! De rien, ça avec plaisir. Tu, tu mérites. Alors, ta maman, elle prend des photos derrière? Comment? Elle a pris des photos, ta maman? Elle est en train de prendre des photos, elle ma maman. Aïe, aïe, aïe, elle fait bien. Elle ne revient pas non plus Bonjour, Franchement, tu m'as donné beaucoup de courage. Oh, ben, bah, hé, hey, de rien, ça fait plaisir. Viens, j'ai acheté le ouais, colis. Qu'est-ce qu qu qu'il est poli et gentil, ce gamin, en plus. J'ai envie d'acheter le même. Hein. Je sais pas où ils l'ont acheté, ses parents. Je de demande à la mère si elle a une adresse. C'est un tête beaucoup. De monde. Oh t'as qu'il y en a. Ah oh, merci. Oh. Bien joué ça J'ai viens t'aider, j'ai t'aider. Tu vas faire quoi de Kill tu penses Non mais ça c'est trop fort Je prends mon tour là Il raison Cette espèce de bâtard. Honnêtement, merci beaucoup. Toi. Et vraiment de rien, ça me fait plaisir. Mais attends, mais du coup tu viens d'où T'es du Sud ou du Nord Euh aucun des deux, du 8... enfin, du je suis du Cher, je vis du 18 ème mais j'habite à Paris. Ah 18 18ème C'est le Sacré Cœur ça à Paris le, le 18ème Ouais c'est j'ai du poser à l'entrée de paris quoi Nice Bien joué ouais. tu l'as eu Ah ouais je l'ai eu là Tu l'as monté la H4 à fond Non mais j'ai non pas la... Tiens C'est la nouvelle meilleure arme Ah oh as tu joues avec mon ah, arme là, comme ça Attends je vais mettre un autre fantôme je... Oh mais. Peux, je, ça te dérange pas, je peux jouer avec ton AK Au contraire cas Bah oui joue lui avec là Allez vas-y ah, vas-y vas vas je joue avec ton AK alors Oh bien joué ça Elle tu vois, moi je, veux, je, veux dire, je Oh c'est de la merde Je m'autorisera, t'inquiète ah, Ah, il, faut se... il faut se cacher là, on a, on a pris cher. Je vais leur mettre une frappe, et tiens, hop, je te pose deux plaques par terre en plus. J'en ai vu des armes de merde honnêtement, chat tu vois. En fait, en fait ce qui est con, c'est qu'elle est super stylée, mais elle est pourrie. Tiens, viens avec moi, viens, suis-moi, suis-moi. Hop, on va passer Pas par nous, là. Rush. tu les rush vas-y, vas-y. Ah, ça j'aime beaucoup, ouais. moi, voir ça. Vas-y, rush-les, rush-les. Ils ont explosé. Moi j'ai envie qu'on gagne ensemble pour, pour t'offrir un casque. Comme ça, la prochaine fois qu'on jouera ensemble, quand t'auras le casque, je t'entendrai bien. Attends, tu vas offrir un casque Ouais, je vais t'offrir un casque, un Astro Gaming. Ah, mais comment tu vas faire pour me l'envoyer Il me passera le, le numéro de ta maman et, euh, et euh, je, lui, euh, je me débrouillerai pour te l'envoyer. Le numéro de la maman. Attends, je vais y arriver sans On y arrive Est-ce que l'on va arrêté par message Ouais par message sur Twitch, euh, les chuchotements. Ouais ouais pareil, ouais, ouais. Comme, comme ça au moins je suis, euh... sûr que, je, je suis sûr que c'est toi, tu vois. Oh t'inquiète pas, je vais pas, je suis pas le genre de mec à. En fait tu vas jouer, tu dis que t'as un gros streamer, je vais te faire des paniques, t'inquiète. Oh c'est bien. t'inquiète, c'est cool alors. Parfait. Et attends, bien et, et, et, et, et c'est que, si que si on gagne Là je te. Là, attention on, on est la team, on va y arriver. Elle, elle est super jolie, elle est, elle est vraiment trop belle et tout, mais elle est pas. elle est pas bien. T'as ta Ah oui mais là je... Je, Genre vraiment, je, je la trouve trop stylée, mais regarde. Elle bouge beaucoup et elle fait pas beaucoup de dégâts. Ah oui, c'est normal, mais en fait, pas... ça, c'est pas une de mes classes, c'est une classe fantôme. C'est la, mmh. classe... la classe de mon père, ça, des fois quand je joue au niveau de Warzone, je ils... que presque jamais. Tu joues avec ton papa à Warzone Ouais. C'est cool, ça. Hein je sais même pas comment est-ce que j'ai fait. En vrai, moi j'avais une chance sur combien de tomber sur toi. Mais en fait, un même... Le fait que ce soit ma première game de la journée, qu'on soit peut-être que 60 000 joueurs le matin, mais t'avais une chance sur 60 000. T'avais les maths de ton côté, j'ai envie de dire. Ça, je, je sais pourquoi est-ce que je tombé sur toi, parce que j'avais fait 22 kills à la partie d'avant. Et là, t'en as fait 3. Qu'est-ce qui s'est passé Les ligaments croisés bon, En fait, c'est pas que c'est très imperturbé, mais en fait, le fait d'être avec un gros streamer, elle essaye de jouer un peu différemment. Je, je, je vois ce que tu veux dire. Il y, en a, il, y a, il y en a certains, genre ils ont 20 ans et tout. Et euh, ils tiennent pas la pression. Ils tiennent beaucoup moins la pression que toi, donc euh, ça m'étonne pas. Oui, parce qu'arrête en fait, J'ai pas t es, t es déçu, moi, envie de te décevoir, Ah, ben bah, là, je suis pas déçu, hein, je peux te le dire. Ça Ok, bien yeah, joué oui. Nice, bien yeah, joué oui, ça. ça. Oh, tu peux tout prendre. Est-ce que tu veux qu'on aille s'acheter une autoréa Enfin, un, un masque à gaz où on est bien Euh. En vrai. pense pas, non. Hein. Ça, ça va pas être une surprise. Ça j'ai mis avant du gaz. Take Reste. C'est mignon. Alors viens, regarde, regarde ce qu'on va faire. Fais-moi confiance. Va dans le gaz. Hop. Tiens, prends, prends 1000$. dollars. Attends, un peu, okay. attends un peu, attends un peu, attends un peu, attends un peu, attends un peu, attends un peu Viens ici J'ai pris une j'ai pris une Quoi Quoi NON Il fallait prendre un masque à gaz <rire> Cours <rire> Cours, abstérixme <rire> Viens ici, ab abstérixme Abstérixme Recule Viens Non non non recule Oh bordel Michine on dirait on dirait toi en fin de game Mais faut que j'aille m'occuper d'eux Là c'est 100% topant, hein Mais merde Ils sont au dessus Monte fais attention On attend c'est pas sécur là il faut qu'on attende Faut qu'on attende En fait j'hésite à monter en haut mais ça sert à rien Ah, c'est un mouvement Alors regarde. viens viens avec moi viens viens ah. <rire> T'es prêt On descend Allez, prépare-toi, il va sauter. Il est juste, juste au-dessus au de nous. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Nice Allez, finis-le, finis-le C'est ton moment. On a gagné, Morgan C'est un joli moment ça, chat. Hein. Attends, est-ce que vous pouvez se retourner dans le menu vite tu fait sais Bien sûr. Oui, alors, alors. Maman <rire> euh, En fait, euh, tu sais, le streamer -là avec qui je suis chaud, il m'a dit euh, si, si tu veux, je peux t'envoyer un casque et il faut que tu me donnes le numéro de ta maman. Du coup, bah, Il pour a un cas viewer D'accord. Merci, bisous. Allez. oh chaud oui, je suis Allez. là. Ouais bah je t'envoie le numéro de ma mère. Attends. Je t'ai envoyé, je envoyé un, un chuchotement pour qu'on puisse se parler en message privé sécurisé. Ah oui sur Twitch. Okay. Alors. Ouais sur Twitch. Du coup bah, vu que j'ai genre le numéro de ta maman, bah, je lui téléphone cet après cet après midi et je je vous fais venir le casque. Ok. Amuse-toi. Amuse-toi bien sur Twitch et dès que t'auras le casque, par contre, on refera une session ensemble. D'accord Ok, bisous. Bisous. Oui.